Ouais c'est vrai. Voilà c'est le retour de Pikachu à Mayoyon. Ah, T'entends pas, mais euh, on va bientôt l'entendre, l'eau. Hein. Moi je l'entends déjà d'ici. Hein. Euh, il paraît que c'est des courants. Où ouais, est-ce qu'on... Ok Allez, euh... Ah bah il... Non. Tu vas bien faire un cru. Bien sûr, pas pas la C'est une passage, ça. Il y a beaucoup moins d'eau. C'est amener des bouteilles. Moi, je passe. Des bouteilles de rouge, hein, mais on les laisse à l'enveille, et puis voilà, ouais, mieux. Moi, je passe, mais c'est pas euh, Vas-y alors, ah non, moi, s'il y a des bouteilles de rouge, euh, que... oui. ah, moi, on est... je peux l'arrêter. Vas-y voir, on nous dit. On va faire demi-tour. Là, voilà, c'est gazé, le mot. Non, non, c'est pas grave. Allez, bon. Je connais, là, quand même. Allez, avance par là. Elle est forte la fille, hein Ouais Ah c'est couillu. Ah, couillu, là ouais. ah, Je suis Vive la soignante très, très, très bon Il suffit que quand manger. On hein. mouettes.